Vous êtes tous la même compagnie, il est 20h je pense, c'est dimanche, j'espère que vous allez tous très bien les amis, nouvelle vidéo surprise sur la chaîne, j'espère que, que vous êtes au, au taquet, 9 épisode déjà de Malventure, aujourd'hui on va aller dans le Nether, alors pourquoi finalement je tourne, euh... enfin pourquoi il y a une deuxième vidéo aujourd'hui en plus de celle qui est sortie à 16h, en plus c'est une vidéo bien montée, bref n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui aiment bien Eurotruck et tout simplement parce que là au moment où je tourne on est samedi soir, j'ai vu vos retours du coup sur le dernier épisode, euh, j'ai fait aussi un petit peu de montage là durant la, la soirée, là il est 22h, il est 22h j'ai pas fait de live et <rire> il y a rien à voir d'ailleurs en live sur Twitch, <rire> il y a aucun contenu intéressant et je me suis dit bah c'est quoi c'est le moment de, de faire une vidéo Minecraft, voilà <rire> et c'est là qu'on voit que ma aventure je suis content de, de faire cette aventure tu vois, c'est... Voilà c'est là qu'on sent que c'est un petit peu ma zone de confort Je suis tellement content Et, et merci pour vos commentaires notamment sur le, euh, sur le box Je suis trop content de vos retours Je ne m'attendais pas Alors je vais être très net avec vous et je m'en fous je suis pas vexable Enfin si je suis vexable mais pas pour ça En fait je m'attendais à ce qu'il y en ait qui me tacle sur euh, le box Et il y a eu zéro commentaire qui me tacle Alors peut-être qu'au moment où la vidéo sortira il y en aura un Mais en tout cas voilà c'est du 10 sur 10 en moyenne dans les commentaires Donc vraiment merci à vous euh, Une idée d'un abonné c'est de mettre du pots doll euh, dans le sol Donc écoutez dès qu'on aura un biome pots doll On mettra du pots doll y a pas de soucis euh, J'ai fait des petits trucs en off par contre Avant qu'on aille dans le nether je vous montre Pareil la vache on va en parler D'ailleurs que je sais que cette pancarte Tu sais pas lire. Uh -huh. Miaou Mkolo a un déficit mental uh -huh, Très bizarre Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien on va suivre les panneaux messieurs dames d'abord uh -huh. Des panneaux Et oui en fait les amis Alors euh, je, je me suis trompé dans le dernier épisode Bon alors en fait Je vous explique parce qu'il s'est passé plein de choses Mais normalement ça fonctionne maintenant Il s'est passé plein de choses Vous savez Roros il m'avait dit de mettre des panneaux Et moi j'avais cru qu'il parlait de slab Bref donc j'ai mis des panneaux le système ne fonctionne pas parce que les vaches Elles montent en haut et elles meurent toutes seules Bref je vous explique grosso modo Donc là j'ai réussi à trouver une technique de moi même C'est à dire Que j'ai remis des slabs Ah si Roros m'a suggéré de mettre Vous savez les hoppers là Et eh ben, mettre une deuxième rangée de hoppers là J'ai raccourci le cours d'eau Le cours d'eau il est super proche Et je pense que ça devrait marcher Bon on verra de toute façon Bref c'est un bordel sans nom le truc Clairement c'est un bordel sans nom, voilà Donc on verra ça en temps et en heure les amis quand ils vont grandir Dans le doute, j'ai re-ramené Ah oui parce que j'ai cassé, j'ai tout re remis euh, Refoutu en l'air hein, le bordel, hein. vraiment hein, J'ai fait tout un bazar hein. Donc j'ai remis des vaches et j'en ai fait reproduire tout plein Je vous assure que entre le dernier épisode et celui d'aujourd'hui Il y a quand même pas mal Il euh... bah, y, y, y, y a une journée qui est passée et j'ai vraiment beaucoup joué hein, Pour être très honnête avec vous Donc voilà, J'ai fait des barrières, alors oui il y a de la... du jungle aussi qui... Du bois de jungle qui pousse euh, J'ai mis des barrières doubles, je vous explique pourquoi Dans un premier temps je faisais là, voilà mon agriculture. D'accord J'étais là en train de farmer. Je coupais mon bois. Vous avez vu, j'ai changé de place un peu des trucs et tout. Parce que, en vrai, hey, aussi pour vous montrer, hein, pour ceux qui croient, j'ai reproduit je sais pas combien de loups. Alors, pas non plus énormément. Oh, regardez le bois que j'ai. C'est pas mal. <rire> le bambou également. Non, mais je vous dis, j'ai farmé, les gars. Hein. Ah, j'ai pas chômé. Hein. <rire> j'ai vraiment pas chômé. Donc, je suis en train de farmer et tout. Et là, c'est pas. Il y a un squelette sur, un... sur une araignée qui passe au-dessus de mes barrières. Normal et qui rentre dans ma base Et qui me tire dessus hein, bien sûr évidemment Donc en fait je me suis dit c'est pas vivable Et donc j'ai dû faire une double muraille Et bon j'ai voulu rendre ça Le mieux possible et en plus ça tombe bien Parce que n'oubliez pas on est allé titiller Quand même des pillagers donc des pilleurs Et je la sens venir moi cette histoire Je la sens venir moi les pilleurs ils vont venir Du jour au lendemain d'un coup ils vont apparaître Ils vont venir donc là, au moins, on a une petite sécurité, une petite protection. Ils pourront pas franchir le périmètre. Alors, ils pourront quand même parce que tout n'est pas fermé autour. Mais je veux dire, ici, au moins, on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire Au moins, voilà. Là, on, on est quand même pas mal. On est sur une bonne base. Bref, euh, les loups, on y viendra plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait dans. Oh, vous avez vu l'intérieur de ma maison. Ça a changé aussi. Ah, mais les gars Eh hey Croyez pas, hein Le dernier épisode, il est sorti hier. Le nouveau, il sort aujourd'hui. Mais croyez pas, j'ai pas chômé, hein. Et. <rire> Alors, regardez. Maison du bonheur. J'ai changé le sol, j'ai mis du bambou J'ai enlevé tous les coffres J'ai fait une petite table Bon eh, vous me dites ce que vous en pensez J'ai tenté un truc, n'oubliez pas le like Surtout eh, les gars, plus important que le like limite, C'est de vous abonner, très important les amis N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous avez bien la cloche d'activer Très important Donc bref, voilà avec la petite bougie ici J'ai encore le, le coffre à nourriture ici D'ailleurs on va se, se rassasier justement pour partir euh, Et bien euh, dans le nether Voilà voilà, vous en pensez quoi un petit peu de cette table C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors si vous avez des idées, je suis preneur. Alors je ne vais peut-être pas faire un canapé. Ah si, on pourrait faire un canapé ici. Un canapé, mais il n'y a pas de télé. Malheureusement, il n'y a pas de télé. Mais un canapé ici, ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Petite bibliothèque là. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos idées un peu de décoration qu'on pourrait faire. Et maintenant, on va descendre parce que c'est pas fini. C'est pas fini, mon ami. Regardez-moi ça. J'ai absolument tout agrandi. J'ai absolument tout agrandi. Alors dans ma tête, ça me paraissait encore plus grand que ça. Mais euh, mais pour vous, normalement, ça doit vous faire un choc parce que bah, depuis le dernier épisode ça a quand même bien bougé. Alors je vous explique, j'ai changé aussi mes coffres, mon système, suis... c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai mis les, les items frames ici. J'en avais marre, à chaque fois j'appuyais me... sur les items frames, c'était terrible. Donc là au moins, voilà, tout est bien rangé. Tout bien, impeccable bien. Les minerais, bien comme il faut. Bon là j'ai pas de diamants malheureusement. L'or, l'émeraude, etc. Voilà, tout impeccable. La laine pour les échanges. Mec, on va se mettre trop yimbe. On va pas faire ça aujourd'hui. Voilà, juste nickel. Ici on va faire une cuisine La cuisine on va la faire là parce que pour des euh, questions pratiques et RP, En vrai la cuisine ici c'est pas une bonne chose Parce qu'il y a du bois tout autour, il n'y a pas de cheminée, il n'y a rien Et en fait j'ai réfléchi, enfin j'ai réfléchi en creusant tout simplement Là vous voyez l'herbe Donc ça veut dire que si je casse ici, je suis à la surface directement, d'accord Donc ici on va, on va on va, construire une cuisine avec une hotte Et on va faire une sorte de petite cheminée qui sort du coup hop, à la surface juste là Et ça va pas faire moche, on va faire un petit tube de rein du tout voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. La bibliothèque, je pense qu'on va l'enlever évidemment et en fait, on va la mettre ici, juste là pile au milieu, ça va être parfait et puis comme ça on pourra un peu mieux aménager tout le bordel. Ici, j'ai fait une ouverture vers le vers le bonsoir, le cratère. Voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, j'ai oublié. Il est 22h les amis. Et on... ici, on va tout agrandir, on va mettre de la vitre et ça va être magnifique. Voilà, où on pourra faire un accès direct également. Voilà, avec une ah bah la passerelle directement puisqu'on est au milieu d'ailleurs. Donc, on pourra faire une passerelle ici. Bon, voilà. Hey, plein de choses, les gars. Plein de choses. J'ai pas chômé. Bon, et puis là, ça change pas. C'est ça, descend en bas. Voilà. C'est tout pour Wham. On va se préparer. Et on va aller dans le Nether. Je me prépare. Je vous reprends tout de suite. En fait, c'est vrai que j'ai pas besoin de grand chose. Le plus important. Déjà, le sodo il sert à rien. Je me suis fait deux boucliers en rab. La cobble, ben j'en ai pas. Tellement je suis riche. Donc, je vais prendre de la stone. Niveau nourriture, on est bon. Niveau torche, on est bon. La pioche, elle est mending. Donc, on va se faire l'XP. On va la réparer. Et puis la hache, on va pas non plus trop l'utiliser. Euh, faudra faire un petit peu attention mais quand même voilà Donc en vrai euh, on est pas mal je pense qu'on va pouvoir Partir directement laissez moi réfléchir Mais on a tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut euh, Bon là c'est en vrac hein. c'est encore pas rangé euh, Pareil les, les coffres ici vous voyez euh, c'est encore pas rangé Mais ça le sera bientôt Là vous voyez un petit peu l'idée de, de comment j'aménage les, les choses Je vérifie rapidement j'ai besoin de rien Niveau stuff ah mes bottes ah oui Ah oui de l'or <rire> Malheur on va pouvoir faire des, des trocs Attends je vais prendre tout mon or de toute façon ça me sert à rien euh, voilà, on va prendre les 45 or pour faire des trades. Euh, ça je garde, ça je garde. Ça je vais garder pour pas qu'on m'attaque. Et les bottes en fer, à la limite, je vais en refaire. Oh, et ça rime en plus, mais c'est formidable. L les bottes en fer euh bah, Ah oui, Oula, je suis aveugle. Il est 22h, je le rappelle. Hop, hop. Voilà, comme ça au moins, on sera tout frais, tout neuf. Allez, on y va les amis, direction le, oh, le Nether. Bon, il fait nuit, euh, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu De toute façon qu'il fasse jour ou nuit dans le Nether ça change rien Donc j'ai pas encore généré le Nether les gars On va découvrir ensemble Et attendez juste Non ils ont pas grandi hein. Ils ont pas grandi Allez on y va directement La décoration du Nether Ouais on va faire ça vous inquiétez pas Pas aujourd'hui mais on le fera il ne... a pas de souci. Vos idées je les ai bien pris en compte également C'est parti suspense N'oublie pas le like L'encouragement La récompense Ok bro Ok bro Ok allez je fais un petit screen des coordonnées Et on a déjà pas mal de quartz Donc qui dit quartz dit XP mais surtout réparer ma pioche Et la rendre donc illimitée. Hein. vous l'aurez compris Donc ça c'est parfait Et le quartz aussi qui va me permettre de, de faire donc, des systèmes de redstone N'oubliez pas donc de faire par exemple les observeurs euh, donc les observeurs blocs euh, qui permettent donc euh, ma machine à bambou automatique Alors même si du coup j'ai bien farmé euh, <rire> le bambou et euh, c'est plutôt pas mal Limite j'ai même pas besoin de faire le, la machine Mais euh, bon c'est pour le plaisir de le faire et puis comme ça on a toujours du bambou illimité Mais hein. voilà les systèmes de redstone, le quartz c'est important euh, Faire de la décoration également, hein, le quartz Peut-être que je crois qu il y a des nouveautés aussi avec, peut-être je ne sais pas Mais la cuisine, la cuisine, la cuisine je la vois bien euh, en quartz hein, Dans tous les cas faire des frigos etc donc voilà Allez on va euh, partir euh, vers là-bas Qu'est-ce que c'est que ça C'est de l'or De la glowstone aussi ça fait toujours plaisir On va récupérer la glowstone directement Bon on est en sécurité et ça ça fait plaisir On est vraiment à l'intérieur Alors ce qui fait moins plaisir c'est que ça va être un bazar pour euh, sortir du coup Mais au moins ici on est safe Il n'y aura pas un ghast qui va pop et qui va nous exploser la tronche Et ça c'est déjà pas mal alors par où on va sortir On va suivre le chemin, on va mettre des torches Parce que moi vous savez ça me stresse un peu quand il n'y a pas trop de lumière Ça permet aussi de retrouver un peu son chemin Ouais bon bah là du coup c'est un cul-de-sac total On est couche 95 Je sais pas du tout c'est quoi les couches euh... S'il y a des couches négatives euh, dans le nether J'ai complètement oublié Moi je propose qu'on passe là-bas Voilà ça c'est pas mal quand même C'est que Merde, voilà ça c'est pas mal Alors faire attention parce que ça peut se casser à tout moment la pioche hein. Fais attention à la lave également ah! Déjà j'entends des. Euh... J'ai entendu de la vie là. Ok. On va faire gaffe à pas leur donner de mauvais coups. Ok. Je sais pas où ils sont, ils doivent être plus en haut. On va y arriver là. On va y arriver. Ok, c'est bon. Bonjour monsieur. Bon, normalement il me fera rien. Mon hein. ref? Oh non. Non il est gentil hein Attendez j'aime pas ça ça me fait peur Non non Ok Est-ce que tu troques Ok il troque C'est bon je peux lui donner de l'or il est gentil ok Non parce que je sais qu'il y en a qui nous attaquent quoi qu'il arrive Et je saurais plus faire la différence M Merci pour le cuir ça fait plaisir Attends viens mon ref on va en profiter là On va en profiter Donne moi un peu tout ce que t'as là Si déjà t'es là C'est plutôt pas mal en vrai non. Ok, il m'a donné quoi Des flèches spectrales euh, T'es débile. Des flèches spectrales. Donc, euh, ça permet de... Quand tu touches les ennemis, tu les vois... Oh Mais mec, mais merci beaucoup Mais attends, mais... C'est moi, cette... moi ou sur cette... Merde, c'est moi ou sur cette snapshot Les loots sont genre ultra cheatés là pour le moment Attendez. Parce l'Under Pearl, c'est pour l'Ender Dragon, les gars. Un bouquin. Soul speed, qui va nous permettre de marcher plus vite sur la soul sand C'est déjà sympa Bon oh là il me donne du gravier, un de bien fou on, on va monter, vous inquiétez pas, mais là je suis un peu excité Je vais pas vous mentir, je suis un peu comme un go-gosse Ouais Fire oh Il m'a donné 3 minutes de fire résistance Si je suis dans la sauce, dans la lave Ça va m'être mais très utile Et des pépites de fer Merci mon ref Par contre, il euh, y a rien là aussi Alors j'ai peur de taper en fait euh... J'ai peur de te taper, je sais pas si tu comprends euh... Oh là là Non non mais j'ai peur de te taper je t'assure Allez laisse moi monter Voilà Ah c'est bon Bon je vais réparer ma pioche parce que mine de rien ça va vite Ok ça fait une ouverture en plus Oh ça me fait peur par contre hein. L'ambiance elle me fait peur Leur bruit n'est pas rassurant même si normalement ils sont gentils En fait c'est dans les bastions je crois hein, Qui nous attaquent directement C'est pas les mêmes Mais je préfère me méfier Je préfère me méfier <rire> Allez on va aller par là-bas Ah voilà on a une ouverture ici De la lave Très bien On va mettre de la stone Comme ça on sait qu'on vient de là Ok Bon pour le moment c'est pas très très ouvert hein. Et ça m'intéresse pas trop hein. Bon déjà moi, si je voulais aller dans le Nether, c'était surtout pour récupérer notamment du quartz. Pour avoir un premier. Euh, voilà, un premier. Euh, un premier contact avec le Nether. Donc, ça c'est parfait. On a de la glowstone aussi. On a eu des beaux, des beaux échanges. En vrai, déjà, déjà là, encore une fois, à chaque fois qu'on sort, c'est fructueux. Vraiment, même si on fait pas grand chose, c'est fructueux. Euh... Par contre, c'est vraiment pas ouvert du tout. Hein. C'est vraiment pas ouvert du tout. C'est très dangereux. J'ai des mains moites. Hein. Voilà, je vous le dis, j'ai des mains moites. Euh, voilà après là l'idée c'est pas forcément de trouver un bastion tout de suite euh, ou de trouver euh, un comment un, un donjon vous savez avec les blaze rods euh, voilà c'est pas encore la priorité on s'en fiche un peu l'ender dragon on va pas forcément le faire dans le prochain épisode quoi attends je vais couper la lave mais, euh, mais voilà c'est déjà plutôt pas mal pour, pour commencer Là le plus important par la suite ça va être de se stuffer La netherite à la limite vous savez c'est quelque chose qu'on peut fermer quand même hein, mine de rien de la, la netherite surtout là on est safe Là où on a notre portail donc on a juste à descendre en profondeur Et on pourra faire du minage opti euh, pour avoir de la netherite hein. Pour le coup la netherite je m'y connais Alors je sais plus la couche hein, Une fois que je, je connaîtrai la couche euh, voilà Attends j'ai pas besoin de ce saut remarque Mais euh, j'ai la technique avec les lits et tout vous savez pour tout faire exploser et pour récupérer directement euh, bah un maximum de netherite quoi Donc ça c'est plutôt, plutôt pas mal Alors là ça descend dans les enfers Ça ne sert à rien d'y aller On n'a pas de chance au niveau de, de l'ouverture On a de la chance dans le sens où on est sécurisé On n'a pas de chance dans le sens où du coup on trouve rien D'intéressant hum, Par contre Ce qui serait intelligent de ma part C'est de couper la lave mais surtout de la récupérer en fait Ça fait de la lave gratos en fait Bon alors là, euh, bon courage mais Ah non mais là y'a rien à faire frère Ça va nulle part là en bas Mais ça va nulle part là, ça sert à rien que j'aille Ça ne mène à nulle part littéralement Alors On va peut-être aller voir par ici bon, Là j'ai du quartz Ça c'est l'XP gratos hein. Ça c'est gratos Vous voyez ma pioche au début de l'épisode Là où c'est qu'elle en était je veux dire, elle était un peu malade, elle allait se casser. Et là, regardez, elle a la moitié de sa vie maintenant, carrément. Et il en faut peu. hein. Alors, plus on va le faire, plus on va réparer la pioche avec de l'XP, plus ça va prendre du temps à réparer. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, je préfère vous, vous le dire. Mais là, ça vous donne un peu l'idée euh, du truc, quoi. regardez. Là, elle va être presque comme neuve. J'exagère un peu, peut-être, mais euh, tu m'as compris. Allez, on récupère un maximum de quartz. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Et même par la suite avec les snapshots euh, J'y crois moi Moi j'y crois dur comme fer Hop voilà Bon c'est pas mal C'est pas mal On va, on va remonter euh, S'il y a moyen de voir si on peut se faire une ouverture Ce serait chouette Genre là en face par exemple Ça doit forcément mener à quelque part Je vais mettre de la stone Ok Là, moi je crois que ça va nous mener à quelque part <rire> Yes <rire> Bon bah voilà hein. C'est un petit peu finalement la, la taille du nether quoi Bon, Vous savez ce que j'aurais dû faire, c'est un peu débile de ma part J'aurais dû, euh, avant de rentrer dans le nether, prendre la direction du, euh, de la jungle Je sais plus c'est en quelle direction qu'on allait dans la jungle et comme ça, ça nous aurait permis de creuser Même si on creuse comme des débiles Mais au moins, c'est rentable parce qu'on va direction la jungle Vous voyez ce que je veux dire Alors attendez, dans tous les cas, on va on va repartir d'ici Ah, attendez, non, non, avant de redescendre Là, ici, ça va où, là Eh oui, attendez, c'est pas fini Ah, voilà Ça monte à gauche Ça monte à gauche, c'est un cul-de-sac Bon, à tout moment, on peut creuser Et ici Voilà Ah, Bon bah au moins on sait que... <rire> au moins on est au portail quoi. Bon bah voilà ça c'est fait. C'est superbe. Alors par contre j'espère ils vont juste pas rentrer dans le portail parce que ce serait un peu chiant. Mais attends si ça se peut du coup. Il y a des endroits cachés que j'ai pas fait attention. Là. Non pas du tout. Ok. Donc là si on regarde... Attendez je, re je reviens dans le monde normal rapidement. De hein. toute façon le but de cet épisode c'est qu'il dure 20 minutes parce que je m'en excuse... Tous les derniers épisodes ils ont duré une demi-heure. Direction nord, la jungle, là-bas. Oh non. Oh, ça, ça va être terrible. Bon, c'est pas grave. Direction nord. Donc, par là-bas. Ce qui veut dire, en fait, les amis. Attendez, je vais chercher sur internet la couche de la netherite. Ok, donc j'ai regardé, c'est entre la couche 9 et la couche 21. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser entre la couche 9 et 21. Direction nord. Alors, pour ceux qui connaissent pas Minecraft, hein, et d'ailleurs, voilà, je fais un clin d'œil à, à ceux qui regardent ces, ce let's play sans connaître de base le jeu. Et ça me fait trop plaisir d'ailleurs de, de vous faire découvrir. Pour vous expliquer, en fait, dans le Nether, donc dans ce monde là, quand tu parcours un bloc, et eh ben c'est comme si tu parcourais, je crois, 8 blocs dans le, dans le monde normal. Ce qui veut dire que donc tu te déplaces plus vite dans le Nether. Ce qui veut dire donc que j'ai fait, euh, vous savez, pour aller dans la jungle. Pour Récupérer euh, le boil de, de, de bambou, tout euh, voilà. J'ai parcouru genre plus de 3000 blocs. Et ben là, dans le Nether, tu fais 3000 divisé par 8. Si c'est bien ça, hein, je crois que c'est 8, 3000 divisé par 8. Je sais pas combien ça fait. Bref, si là je parcours ce nombre de blocs et que je fais un portail, et donc euh, ce sera très rapide pour, euh, pour y arriver, tu vois. Genre, euh, je sais pas combien ça fait, je, je peux pas vous mentir. Bah, ben, si je refais un portail, je vais atterrir dans la jungle. Tout bêtement. Oh, nice, une ouverture Yes Nice Oh, bah, du coup, c'est parfait. Oh, c'est super C'est super. Donc là, vraiment, on, on, on se régale. On se régale. Oh. Oh, oui. Oh, oui, oui, oui, oui, oui. Non, vraiment, là, on se régale. On se régale. On a... Des nouveaux types de bois en plus Alors par contre Faire attention je sais plus qui est gentil qui est méchant Je vais récupérer Et Comme ça quand on rentre à la base on a des nouveaux matériaux directs Je récupère ça Donc ça c'est du bois euh, Crimson Stem C'est du bois plutôt joli Plutôt mignon Du bois un peu lave J'ai peur de mourir Parce que là j'ai aucune confiance en personne Vraiment hein Hop on récupère La glowstone parce que c'est joli Et je crois que ça sert aussi à faire des trucs en redstone Je ne suis pas sûr Si on peut faire des horloges avec On peut faire des horloges avec Eh hey, tu eh. Hey hein Mais c'est à moi ça Tu me redonnes <rire> Alors attendez Je vais jeter euh, la netherrack euh, qui me sert à rien Voilà Oh on a une belle ouverture là Ouh, on a une belle ouverture, les gars. Ah, les prochains épisodes, ils vont être sympas quand on, on partir dans les nether. Non, on a vraiment beaucoup de chance. Hein. Oh non. Oh non, j'aime pas ces bruits-là. Hein. J'aime pas du tout ces bruits-là. Bon oh, je récupère du bois. J'adore récupérer du bois. Ok. Ouais, je disais... Euh... Alors déjà, demain, j'espère que j'ai euh... expliqué correctement ce que je voulais dire euh, concernant... Euh... Le nether et le monde normal Que en gros c'est 8, euh, 8 cubes de moins En fait la distance C'est à dire que en gros, en gros Vous voyez les coordonnées 128, 47, 71 Et eh ben Si tu vas de 0 à 128 dans le nether Et eh ben dans la vraie vie Tu aurais parcouru de 0 à 128 x 8 <rire> C'est les pires explications Je vais récupérer ça aussi Hop C'est Bibi qui régale Voilà et avant de repartir... Enfin, de toute façon, on... près du portail, on a des copains, je crois. Et ben, on va euh, refaire des échanges avec eux, avec l'heure qu'on a. cest ton jamais, hein. On dit pas non à quelques ender perles en plus. Voilà, ça, c'est méchant, ça. Vous voyez, ça Ça, c'est méchant, ça. Et ça, ça te défonce la race. Ok, je me casse. Voilà, j'ai le, cœur... le cœur qui palpite. Voilà, je... Je, je vous le dis j'ai le cœur qui palpite Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu si je tape un de ces mecs là aussi Là vous voyez Malgré qu'ils sont gentils avec moi Alors ils sont gentils avec moi parce que je porte euh, une pièce en or Mais par contre si je les tape Dans tous les cas ils m'attaquent hein. Ils m'attaquent tous en groupe et c'est fini Il hein. n'y a plus aucune amitié Donc ça plus toute l'hostilité que représente le nether Bon voilà hein. Superbe Ils sont où les mecs euh, à qui je fais des échanges là Il y en avait là avant Bon bref non ça c'est un bébé Ah bah c'est le bébé qui m'a volé ma glowstone <rire> Bon je sais pas où ils sont Bref c'est pas grave Déjà c'est quand même plutôt pas mal ce qu'on a récupéré Franchement ça me fait trop plaisir On a fait une belle expédition Franchement hein. Franchement on a fait une belle expédition Alors moi ça me fait chier qu'il y a un pigment dans le monde normal Mais bon c'est pas grave On va rien lui faire tant qu'il nous fait rien Au pire s'il nous dérange on le butera Normalement ça pose pas problème je veux bien que vous me confirmiez en commentaire. Mais normalement, si on le bute dans le monde normal, ça posera pas problème. Personne sera au courant. Mais euh... mais voilà. Je suis content, les gars. On a récupéré, bordel, deux Ender Pearls. On a récupéré pas mal de ressources du Nether. On a, ré... on a réparé notre pioche. Et puis, euh... on a récupéré euh, le quartz. Et oui, le quartz qui va nous permettre de faire des, des observer blocs. Bon, je vous tiens au courant pour la machine à vache si ça fonctionne ou pas. Je pense Je pense que ça peut fonctionner. Je sais pas si je vous ai bien expliqué ce que j'ai fait Oula Mais euh, mais je l'ai fait <rire> Bon les amis Nickel j'ai hâte de voir vos retours On va s'en arrêter là pour cet épisode Si vous l'avez kiffé n'oubliez pas le like Et encore une fois très important l'abonnement Et puis nous on se retrouve très vite pour deux prochaines vidéos C'était Mcolo, plein de bisous Ciao tout le monde